Pourquoi vous nous amenez ici Il y a quelque chose dans cette cour que j'aime beaucoup, c'est ce puits. Et j'avais envie de vous le montrer parce que quand on se penche au-dessus de ce puits, on ne s'attend pas à voir quelque chose d'aussi profond, surtout dans une ville. Qu'est-ce que vous plaît dans cet endroit dans, dans ces lieux comme ça, un oui. peu, un, un peu anciens oui. euh, bah, Ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression de voyager dans le temps. Et on fait partie d'une évolution. Ce n'est pas à un moment donné, tout s'arrête. Non, il y, y a plein de choses qui sont passées avant. Et que je fais partie de cette histoire-là. Je trouve que ça donne du sens à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on a l'eau qui arrive par les robinets. Donc on n'a plus besoin de puits. Plus tard, comment ce sera Tout le monde venait chercher de l'eau dans les puits, ou dans les fontaines, ou dans les sources. Et il se trouve que quand on habitait près d'un endroit où il y avait un puits dans une maison privée, chez quelqu'un qui était chez lui, eh bien, il pouvait autoriser n'importe qui à venir puiser dans son puits. Et alors, quelquefois, il faisait payer. Il y en a qui faisaient payer. Et d'autres qui, qui, qui disaient, tout le monde peut venir prendre de l'eau gratuitement. Donc, ça veut dire qu'il y a des pauvres qui pouvaient venir chercher de l'eau dans cette maison de riches. Donc, vous imaginez vraiment que ça devait bien se côtoyer. Quoi. Et ça fait combien de temps que ça existe Cette maison oui. Et puis, le moment où Guillaume avait fait son, son marché et que, que la ville était une ville marchande, ben, c'est vraiment une maison du Moyen-Âge pour un marchand. C'est pour ça que je vous disais que là, c'était pour entreposer les marchandises qu'il achetait euh, au bateau. Euh, Là-bas, il devait y avoir des écuries, je pense. Et celui qui habitait là, il vivait au premier étage avec toute sa famille. Après, il y avait euh, les gens qui étaient ses serviteurs qui vivaient aussi dans la maison, qui, qui avaient leur chambre dans la maison. C'est-à-dire qu'elle doit avoir euh, au moins euh, 600 ans. Quoi. 700 ans. Donc, euh, Je ne sais pas si vous imaginez, mais depuis 700 ans, il y en a des gens qui sont passés ici. Avec des vêtements de, de ouais, différentes oui. époques, euh, avec des des façons de parler différentes. Avec, euh, on, on a mangé des plats complètement différents ici. Et du Moyen-Âge, à nos jours, on ne mange pas la même chose. On a écouté des musiques différentes. Euh, voilà, il y a, y a tout, euh, tout plein de décors qui ont changé à travers le temps. Et toi, Moussi, euh, qu'est-ce qu que ça te fait de venir dans cet endroit-là Tu t'y attendais peut-être pas, mais comment oui. tu le trouves Qu'est-ce que ça te fait je, je trouve que cet endroit est magnifique et je vois ces trous oui. parce qu'à Mayotte aussi il euh, y a ça. D'accord, il y a aussi des puits à Mayotte. tu viens de Mayotte Oui. Ah, D'accord. Et en fait, c'est trop dangereux. Quand hum. quelqu'un tombe dedans, il peut mourir. Ouais. alors que. Et il faut la, la fermer. C'est stressant. <rire> Pourquoi vous venez tout le temps de venir visiter mmh. ici, Je, voilà, dans en cet fait, endroit En fait, j'amène les gens ici ou dans d'autres endroits parce que c'est des endroits où tout le monde peut aller et euh, il suffit juste de le connaître en fait. Parce que quand on passe dans la rue, on n'ose peut-être pas rentrer. Si ça vous plaît, qu'un jour vous avez envie de le montrer à d'autres personnes, eh ben, vous n'aurez pas besoin de moi. Vous pourrez rentrer euh, librement. C'est une manière de vous dire euh, la ville, elle vous appartient. Vous pouvez en profiter comme, comme tous les habitants de la ville. Voilà. Pour moi, c'est okay. important. Merci.